La sagesse populaire nous apprend à ne pas prendre nos désirs pour la réalité. Il ne suffit pas de vouloir pour que ça arrive, il ne suffit pas d'avoir envie pour que ça se fasse. À cet égard, le monde des boutons et des écrans tactiles nous ramène en enfance, parce qu'il nous donne l'illusion d'avoir prise sur le monde simplement en exprimant nos désirs du bout des doigts. Par exemple, on peut désirer obtenir un milliard de masques et passer la commande, mais il y a loin de la commande à la réception et à la réception d'un milliard de masques non défectueux. Mais il y a plus grave que de prendre ses désirs pour la réalité. Plus grave, c'est de prendre ces désirs pour une espérance. Car si le désir est illusoire, il va nous entretenir longtemps dans l'illusion. Il va nous faire perdre notre vie à attendre ce qui n'arrivera pas. Les utopies politiques sont un excellent exemple de désir transformé en espérance. On veut changer le monde, on veut qu'il soit autrement, selon le plan grandiose d'une imagination féconde. On est même prêt à sacrifier la vie des autres, toujours celle des autres, pour que l'espérance se réalise. Et plus l'on avance, plus le but se recule. Mais on s'accroche, parce qu'on prend ses désirs pour l'espérance, jusqu'à ce que... Quelques millions de morts plus tard, l'utopie apparaisse pour ce qu'elle est, un mirage criminel. L'espérance que Dieu donne nous montre ce qui cloche avec nos désirs transformés en espérance. Ils ne visent jamais assez haut, parce qu'ils ne visent pas Dieu. Seule la vertu théologale d'espérance apporte ce sursaut à nos désirs qui les libère de ce que nous désirons avoir, pour accueillir ce que Dieu veut donner. Aujourd'hui, nous nous tournons vers un texte où l'on voit des disciples du Christ qui ont eu à abandonner les désirs qu'ils désiraient avoir pour accueillir ce que Dieu voulait leur donner, et ce sont les disciples d'Emmaüs, frère Renaud. Dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 24e. L'un d'eux, nommé Cléophas, dit à Jésus « « Tu es seul parmi les résidents de Jérusalem à ne pas savoir ce qui s'est produit en elle ces jours-ci. » Il dit « Lesquelles ?» Ils répondirent « Celles qui concernent Jésus le Nazaréen, prophète puissant en actes et en parole, devant Dieu et devant le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré au jugement et crucifié. Nous, nous espérions que c'était lui qui délivrerait Israël. » Mais après tout cela, voici déjà le troisième jour depuis que cela s'est produit. Des femmes et quelques-uns d'entre nous nous ont stupéfiés, étant allés très tôt au mémorial, ne trouvant pas le corps. Elles sont venues dire qu'elles avaient eu une vision d'ange, lesquelles disaient qu'il est vivant. Étant allés au mémorial, certains des nôtres ont tout trouvé comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Hmm <coughs> Jésus dit, « Ô oh, dénués d'intelligence, lance dans leur cœur à croire ce que leur avaient annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse cela pour entrer dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alors, frère Renaud, ce texte que nous connaissons par cœur, en même temps, ici, nous le regardons dans, sous un regard, euh, enfin, d'une manière un peu nouvelle, avec euh, là, cette perspective de l'espérance, où on voit ces disciples qui avouent leur espérance. Qu étaient, quelle était l'espérance qui les animait et pourquoi ils sont si abattus euh, lorsqu'ils rencontrent Jésus Alors, en effet, il y a, il y a de multiples clés d'entrée dans, ce, dans ce, cet évangile sublime. Euh, un des, un des plus, euh, des plus touchants, d'ailleurs, que on lit dans la liturgie au jour de Pâques, le soir, justement au moment où le Christ s'est manifesté aux deux pèlerins. Mais euh, aujourd'hui, nous voulons entrer dans ce texte essentiellement à travers l'espérance qu'il contient et la discussion qu'il propose. Puisque euh, l'abattement des disciples, qui est bien perceptible, ne procède pas nous allons le voir, peut-être pas d'abord d'un manque de foi, nous allons le voir, c'est assez étrange, euh, comme euh, ils font un sommaire particulièrement exact et précis de, de la vie, de, des événements qui viennent de se produire, c'est d'ailleurs euh, intéressant, euh, mais ce qui fait défaut, c'est justement l'espérance théologale. Et ce n'est pas qu'il n'est pas d'espoir, ils l'ont dit eux-mêmes, nous, nous, espérions que c'était lui qui délivrerait Israël. Donc, euh, manifestement, il donne les pèlerins d'Emmaüs à l'espérance messianique d'Israël, une forme euh, presque canonique, euh, assez pure, euh, sur laquelle il n'y a rien à dire, c'est-à-dire euh, que le, le, le, cette espérance qui porte sur le règne de Dieu, le règne du Messie, la vie sans entrave selon la loi et selon la liberté que Dieu a promise à son peuple en échange de l'accomplissement de la loi. Donc C'est tout à fait logique. Là, il n'y a rien de, que de... Enfin, que de tout à fait... Euh, juif, euh, juif euh, ayant accueilli en, le Messie, finalement. Voilà, en quelque voilà. sorte, c'est traditionnel. Enfin il y, a, il y a certainement des points à discuter, bien entendu, mais, mais néanmoins, ils expriment esp cette espérance commune, j'oserais dire, sous une forme euh, presque canonique. Et euh, leur situation vient de ce que cet espoir a été déçu. Et on le sent bien, c'est ce type euh, d'espoir qui, après son effondrement, fait dire on ne m'y prendra plus. Parce qu'il y a pire que l'espoir inabouti, c'est l'espoir trahi. Euh, on a un autre exemple assez parallèle, par certains côtés, euh, dans l'Évangile, dans qui est la Samaritaine. Elle aussi a placé son espoir dans des relations qui non seulement ne l'ont pas satisfaite, mais qui l'ont laissée trahie et dégoûtée. Donc on voit bien que le problème de ce genre de, de, de ces personnes-là se situe au plan du désir, de la volonté, d'une volonté qui a été bafouée. Euh, et qui n'est, qui n'a pas saisi l'objet vers lequel elle est étendue de tout son être, euh, de sorte que en se retirant, cet objet, ou, ou en manifestant cette impossibilité de l'atteindre, cet objet euh, ne laisse plus que derrière lui que aigreur et euh, désappointement, déception. Au fond, <rire> c'est, euh, euh, rappelez-vous euh, la, la, la phrase extraordinaire de, Fre de Phèdre, n'est-ce pas? « Hélas, du crime affreux dont la honte me suit, jamais mon triste cœur n'a recueilli le fruit. <rire> » C'est-à-dire que, de fait, elle a, elle a convoité un objet, alors là, qui était en l'occurrence un péché, ce qui n'était probablement pas le cas des, des pèlerins d'Emmaüs, euh, mais, euh, mais en tout cas, euh, en, en ne pouvant l'atteindre, il ne laisse derrière lui qu'un goût amer. Et, euh, et là, euh, c est, c est, ça, c'est ce qu'on appelle les blessures, <rire> dont on parle beaucoup, hein en psychologie, euh, relève de ça, c'est-à-dire de la volonté trahie. Mais peut-être aussi de la volonté qui, qui s'était focalisée sur un espoir qui n'était justement pas celui euh, que, que Dieu voulait accorder. Et donc peut-être qu'on y a, y a, est d'autant plus... Euh, on, a, on, on fait l'expérience des espérances déçues lorsqu'on a mal placé son espérance. Voilà. Alors, c'est là où, malgré tout, il faut quand même… il y a des, il y a des, des points délicats. Il est difficile de, de déclarer que l'espérance d'Israël ne serait pas une espérance surnaturelle. Et euh, simplement, euh, manifestement, il y a des priorités, des, des, un ordre dans l'action de Dieu qui n'est pas exactement celui auquel s'attendait, disons, le judaïsme commun. Et, euh, et, et c'est là où, de fait, il y a une, une espèce d'heure de vérité, en quelque sorte, de, du désir euh, qui s'opère pour les, pour les juifs pieux hein, comme, comme, comme ceux qui sont là qui, euh, à savoir qu'ils ont bien dû eux aussi renoncer à quelque, à quelque chose euh, pour entrer dans l'accomplissement la, du plan de Dieu et ce qui fonde l'espérance nouvelle l'espérance chrétienne euh, là je crois que euh, est, on n'est pas justement forcément devant, euh, devant un péché ou un, ou un, ou un acte bon mais devant euh, un bien et un plus grand bien. <rire> et que la voie promise par Dieu, c'est celle du plus grand bien. De sorte que ce que Dieu fait, et enfin, ce que Jésus va faire, et c'est ça qui est important pour notre propos, que nous poursuivons de séance en séance, c'est la substitution non pas d'un espoir à un espoir, mais d'une espérance à un espoir trahi. Mmh. Et c'est là où, euh, en quelque sorte, Jésus permet à ses disciples de sortir par le haut. Et évidemment, c'est un chemin que nous avons tous à faire, et qui, aide, qui est celui de l'entrée dans l'espérance à laquelle nous exhortait le pape Jean-Paul II, c'est-à-dire substituer l'espérance à l'espoir humain. Je pense, dans l'application quotidienne de la vie chrétienne, il me semble que... Euh, on on entend, euh, par exemple, le Christ nous appeler à la perfection, à la sainteté, à, à, on a l'exemple des grands saints, on, et donc, de quel, de, de, toujours, on projette sur nous-mêmes ce que l'on cherche ou ce que l'on attend de Dieu, et une certaine image, et on aimerait devenir saint, et, euh, et en réalité, on s'aperçoit, euh, avec le temps, que jamais la sainteté à laquelle Dieu nous conduit ne correspond à l'image qu'on s'en était faite. Voilà. voilà ouais. Et de ce, il y a toujours, de ce point de vue-là, me semble-t-il, dans la vie chrétienne, ce constat de nos espoirs déçus, c'est-à-dire, ce n'est pas, comme tu l'as dit, l'espérance de la sainteté qui en lui-même était mauvaise, c'est la manière dont nous avions conçu que la sainteté allait se réaliser. Et que, en réalité, oui. Dieu nous amenait sur un chemin que nous n'attendions pas. Exactement. Exactement comme comme Jésus a, a prédit à Pierre que euh, ça euh, viendrait un moment où on, on lui ouais. mettrait la ceinture autour des reins et on le conduirait là où il ne voudrait pas Exactement, aller. Exactement, oui, oui. Tout à fait, tout à fait. Et c'est c'est là où on sent bien qu'il y a une, une sorte de, de conversion intérieure à opérer, euh, définitive, décisive en tout cas. Et, et ce texte nous intéresse pour cette, la manière dont Jésus s'y prend pour la faire germer. Alors, euh, ce que je vous propose, d'une part, c'est ce, d'emprunter de, ce chemin. Euh, Au sens nous, littéral et spirituel. Voilà, voilà. Alors, ce que nous constatons, c'est en effet, on l'a dit tout à l'heure, un admirable petit sommaire de catéchèse primitive. Euh, voyez bien, tu, tu es seul parmi les résidents de Jérusalem à ne pas savoir ce qui s'est produit en elle ces jours-ci. Donc... Quand vous lisez avec ça, vous devez, normalement, on devrait se, se fendre en un grand éclat de rire. Parce que s'il y en a un qui sait bien ce qui s'est passé, c'est justement celui qui est là. Est, il était au premier. Là. Donc, ça rappelle un peu les Dupont, vous voyez, qui, euh, qui, qui veulent passer incognito et puis qui se disent, ben, en fait, voilà, chut, on nous regarde. Enfin bon, c'est. Euh, en fait, alors tout le monde sait qu'ils sont là. Bon, donc, en fait, il euh, y a une espèce de grande naïveté dans cette formule. Hein. Tu es seul parmi les résidents de Jérusalem à ne pas savoir ce qui s'est produit. Euh, oui, nous qui sommes au courant, <rire> nous, disons, ils ont l'air un petit peu, euh, manifestement, ils sont, un peu des, ce sont des baies jaunes, ce sont des, voilà, ils sont, ils sont, ils sont trop jeunes, là, ils sont, ils sont naïfs. Et donc Jésus, c'est ça qui est rigolo, rentre dans leur jeu. Lesquels <rire> Ça c'est assez beau quand même. Remarquez aussi comment ça se produit, c'est qu'ils sont en train de partir de Jérusalem. Que manifestement là, l'enjeu le, c'est quand même d'y rester. Et donc ça c'est aussi très très très beau et très fin. Jésus les accompagne sur le chemin où ils partent. C'est étonnant ça. Et pas seulement sur le chemin où il, il les ramène sur le chemin bien sûr, mais aussi il les accompagne un certain temps sur le chemin où ils s'en vont. Ça c'est assez assez frappant. Et alors donc donc alors c'est là qu'il nous donne un, un très beau petit sommaire pour le coup. Ce qui concerne Jésus le Nazaréen, et en fait, quand vous regardez tout ça, c'est d'une très grande richesse. Jésus, le nom qui veut dire « Dieu sauve euh, ». Le Nazaréen, eh c'est une véritable confession de foi, rappelez-vous, dans Saint, Saint Matthieu. Il s'installe à Nazareth pour que s'accomplisse l'Écriture qui disait « il sera appelé Nazaréen », ce qui désigne à la fois le consacré du vœu de nazir le netzer, c'est-à-dire le rejeton de la souche de Jessé donc c'est un titre messianique. Bref, euh, c'est un, un titre qui n'est pas anodin. « Prophète puissant en acte et en parole », ça renvoie à la prophétie de Deutéronome 18, où Dieu annonce, ou plutôt Moïse annonce que Dieu enverra un prophète semblable à lui. Euh, crucifié, ça fait référence aux annonces de la Passion, données par Jésus lui-même. Euh, le troisième jour, rappelez-vous la prophétie, euh, après deux jours, il nous rebâtira, et le troisième, nous vivrons en sa présence. Euh, et puis, donc, vous avez ici, en fait, dans ce, ces trois lignes de sommaire, un véritable concentré de prophétie à la fois venant dans un testament et de Jésus lui-même. Et puis ensuite, euh, les, le, alors là pour le coup, le, les, les récits du matin de Pâques, et tout y est. Des femmes nous ont stupéfiés. Euh, regardez, il y a une clé même, étant allé très tôt au mémorial, on traduit souvent par le tombeau, ce qui n'est pas du tout une mauvaise traduction, mais en fait euh, un, un tombeau c'est d'abord, dans cette langue, un mémorial, c'est-à-dire un lieu où on sollicite la mémoire, où on la réactive en quelque sorte. Et le corps est là pour réactiver la mémoire. Donc, euh, alors, elles, sont, elles ont dit ce qu'elles ont vu, et nous avons même, regardez, c'est éblouissant, la proclamation de Pâques, les anges disant qu'il est vivant. C'est-à-dire que, là, nous avons, en fait, les, les mots même de, des anges qui, qui nous sont donnés. Euh, donc, on voit bien que l'enjeu pour le... C'est que cette répétition fait partie de la pédagogie de Jésus. Bien sûr. C'est-à-dire que, en leur faisant reprendre l'annonce Pascal, même s'ils n'y croient pas, hein, même s'ils ne savent pas comment se positionner par rapport à elle, le fait même qu'ils fassent l'acte de se souvenir et de le répéter est déjà une manière de les remettre en selle. Bien donc, sûr. donc la question... Lorsqu'ils lui disent « tu es bien le seul », donc la, la question naïve, mais qui suscite, euh, euh, la, ou plutôt l'affirmation naïve, qui suscite la question de Jésus « lesquels, okay. en fait c'est comme s'il si, euh, était le, le catéchiste voilà. qui leur dit « mais dites-moi à quoi vous croyez, est, quel est l'objet de votre foi ?» Et, et ce que tu, tu viens de montrer, c'est que ces disciples sont bien là en si je puis dire, on, on le voit, sont bien des disciples de la première heure. C'est-à-dire mm. qu'ils ont ici, en, en condensé en quelques lignes, ils savent exprimer l'ensemble mm. de ce qu'ils ont reçu Exactement. de l'essentiel de, de, de, du témoignage du Christ, voilà, hein? de la vie du Christ, de qui est le Christ. Donc, il y, y a vraiment ici, une, euh, en fait, tout est là. Ils ont, mais simplement, il manque... Alors, ce qui est admirable, c'est qu'on sent bien que le manque d'espérance, puisque c'est s'agit bien de les amener à l'espérance théologale, procède de la blessure de leur amour et de leur désir, bien sûr, mais que pour la faire ressurgir, enfin pour la faire surgir cette espérance, il faut nécessairement passer par la foi et par le et par le, le la confession. Alors, du coup, ici, qu'est-ce qui est volontaire là-dedans Ben, c'est c'est le fait de le répéter. Ça sollicite la mémoire, mais de fait, c'est bien une démarche volontaire de rassemblement de leurs souvenirs à laquelle Jésus les, les invite. Et de confession. Et, et du coup, de confession. Et du coup, là, dans, dans cette confession, c'est aussi leur volonté qui est sollicitée. Euh, puisque, d'une certaine manière, ce, ce que nous dit, ce, que nous dit, enfin, ce qui était ce qui était dans cette catéchèse, c'est que dès lors que vous confessez ces choses-là, vous ne pouvez pas les dire de façon anodine. Vous ne pouvez pas reprendre ces paroles-là, qui sont en fait le condensé du mystère, de la catéchèse du Christ lui-même, des prophéties, bref, d'un de, de, de, ensemble prodigieux. Vous ne pouvez pas les dire de façon purement extérieure. Vous, euh, quand vous le, le fait même que vous les disiez, euh, est une, est fait que déjà vous allez être tiré vers ce que ces choses signifient qui précède en fait votre intelligence et votre volonté, mais qui l'attire. Et euh, donc, euh, évidemment, euh, ça, ça, ce qu'on voit bien, c'est une démarche qui est presque socratique, de la, la, la, les faire accéder à la vérité par la réminiscence. Là, c'est Jésus-Socrate, en fait. C'est-à-dire, comme, comme Socrate qui pose ses questions en disant, allez, appuyez les questions naïves, d'ailleurs, aussi, et, et en leur... Euh, et, et ils se rendent bien compte que c'est comme ça, en fait, qu'il les fait accéder, accéder personnellement à la vérité et que donc il rouvre l'espérance. Alors, euh, l'étape décisive, on peut dire, euh, quand même un moment Jésus intervient avec autorité, dénué d'intelligence, non dans leur cœur à croire ce qu'avaient annoncé les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse cela pour entrer dans sa gloire ben, Là, on voit bien que quand, en quelque sorte, la mémoire, la confession a été disposée, euh, au vrai, par une sorte de confession objective, qui n'est pas encore suffisamment subjective, mais qui est déjà objective, eh bien, euh, il y a un moment, le, il faut laisser s'engouffrer en quelque sorte d'espérance théologale dans le scandale de la croix, où euh, l'homme ancien a été crucifié avec son désir, avec son espoir humain. C'est-à-dire que sur la croix, « Ne fallait-il enfin, fallait pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ?» Je le dis vraiment comme le, la, le, la cruci, le crucifiement du de, de l'homme aux espoirs anciens. Et, et du coup, là, en quelque sorte, c'est une espèce de, de, de coin enfoncé dans le, dans le, dans le, dans le, dans le monde qui fait qu'il y a une brèche qui s'y ouvre, dans laquelle l'espérance vers, vers l'autre monde s'ouvre, et qui passe par la... la la croix et le, et le, et tout ce que, et le scandale qu'elle suppose, bien sûr, qui renverse en une certaine mesure l'intelligence humaine, qui, mais qui exprime la sagesse de Dieu aussi. Alors, donc, euh, je pense que Jésus intervient exactement où il faut, hein, au moment exactement où il le faut, c'est-à-dire que il y a des, ça a été, leur euh, intelligence et leur volonté ont été disposées, mais il y a un moment où il y a un geste d'autorité qui va, euh, de sa part, qui va faire entrer l'espérance nouvelle. Frère Éric, un, un regard complémentaire sur cette espérance des, des disciples d'Emmaüs Un regard complémentaire chez saint Augustin, chez qui les, les pèlerins d'Emmaüs tiennent une place importante dans, dans sa prédication, dans sa pastorale. Sa pastorale, puisque ces, ces pèlerins d'Emmaüs ont été confrontés au désespoir. Alors, chez, chez Augustin... On ne trouve pas l'idée ou un jugement sur « ont-ils mal placé » ou « leur espoir n'était-il pas bien ajusté avant ». Chez Augustin, pour Augustin, c'était de bons disciples. C'était des, des, des disciples qui, qui voyaient tout ce qu'ils pouvaient voir de, dans, dans le Christ, en quelque sorte. Donc, il n'y a, a, a pas de retour, en fait, sur, sur, sur, sur, sur l'espoir d'avant la, la croix en revanche, ce qui va beaucoup intéresser Augustin c'est le mode le moyen la manière dont cet espoir s'est brisé, dont cet élan vers le royaume des cieux puisqu'ils étaient attirés vers le royaume des cieux en écoutant la, la prédication de leur maître le Christ cet élan s'est brisé il s'est brisé par la vue, et c'est bien de vue qu'il s'agit dans ce texte, puisque leurs yeux sont retenus. nous dit mmh. le texte euh, grec et latin, les yeux, leurs yeux ont été retenus, Alors, dans certaines prédications, Augustin se demande, mais ont été retenus par qui euh, Par le malin, par Dieu, par eux-mêmes, qui a retenu leurs yeux, pour ne pas reconnaître le Christ il est question de vue, ils ne reconnaissent pas Jésus jusqu'au moment de la fraction. Nous connaissons bien, bien, bien, bien le texte. Si bien qu'ils euh, ne reconnaissent pas le Christ euh, ressuscité, comme ils n'arrivent plus à, à avoir cette espérance dans le projet plus que le projet, dans dans, dans, dans ce désir du royaume des cieux que le Christ avait, qui avait commencé à naître en eux tout au long de leur, leur vie de disciples, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est cassé en eux par une autre vue, la vue du corps crucifié, la vue de la croix. C'est cette vue de la croix qui a complètement euh, détraqué, d'une certaine façon, leur système visuel qui, chez Augustin, est toujours une manière de parler de leur, euh, de leur vie surnaturelle. Les deux sont, sont très liés, euh, voir et croire, voir et savoir. Alors, encore une fois, ce texte est très présent dans, dans, dans la prédication d'Augustin. J'ai choisi une homélie, une homélie sur un psaume, le psaume 68 et je vous donne quelques préalables avant, le, avant de lire le texte. Pour Augustin, le psaume 68 a la même importance que le psaume 21, dans la mesure où c'est un psaume qui est à la lettre, présent dans la Passion. Puisque dans le psaume 68, on entend le verset 26, « Dans ma soif, ils m'ont présenté du vinaigre. » Si bien que pour Augustin, tout le psaume 68, c'est le psaume du Christ Christ, en sa passion. Je vous redonne le début du psaume. Sauve-moi, sauve mon Dieu, parce que les eaux sont entrées jusque dans mon âme. Prière du Christ dans sa passion, comme mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Et dans ce psaume, très vite, on arrive au verset 4. Je me suis fatigué à crier, et ma gorge en a été enrouée. Mes yeux se sont épuisés à force de regarder vers le ciel. On trouve une dimension d'espérance. À force de regarder vers le ciel, mes yeux se sont épuisés. Or, dans, la, dans le psautier que commente Augustin, euh, ce n'est pas seulement « se sont épuisés », mais « mes yeux ont cessé euh, d'espérer dans, dans, dans le ciel », en quelque sorte. Donc ce n'est pas seulement un, un, une grosse fatigue, c'est un arrêt complet l'espérance, Si bien que pour Augustin, de même que dans le psaume 21, le Christ prend sur lui, pour le transfigurer, la crainte de la mort, dans le psaume 68, le Christ prend sur lui une forme de désespoir, c'est-à-dire une sorte d'abandon peut-être de, de, voilà, de, de secours. « Mes yeux ont cessé d'espérer en mon Dieu ». C'est la version du psaume qu'a qu Augustin. Alors, je vous, je, je vous lis le texte. « Mes yeux ont cessé d'espérer en mon Dieu. Loin de nous d'attribuer cette parole à la personne de la tête. » On est toujours dans la grande prédication d'Augustin sur les psaumes. Le, psautier, le, le psalmiste, c'est Jésus lui-même qui parle, mais il parle tantôt en tant que tête et tantôt en, en tant que, que, que corps, membre, les membres de l'Église. Donc, loin de nous que ses yeux ont cessé d'espérer en son Dieu, les yeux de celui en qui, bien plus tôt, Dieu était présent, se réconciliant le monde avec lui-même. Lui, le Verbe qui s'est fait chair et qui a habité parmi nous, si bien que non seulement Dieu était en lui, mais que lui-même était Dieu. Non, il n'en est pas ainsi. Les yeux de notre seule tête n'ont pas pu cesser d'espérer en leur Dieu. Mais ses yeux ont cessé d'espérer en son corps, c'est-à-dire en ses membres. « Telle est la voix des membres, telle la voix du corps, non de la tête. » Et comment la reconnaître dans son corps et dans ses membres Est-il besoin de continuer Est-il besoin d'en évoquer la mémoire Quand il a souffert, quand il est mort, tous les disciples ont cessé d'espérer qu'il était, lui, le Christ. Les apôtres ont été vaincus par un larron qui, alors que ceux-là ont cessé d'espérer, lui, a commencé de croire. Vois ces membres qui ont cessé d'espérer. Considère ces deux-là, à la rencontre desquels il est venu après sa résurrection, alors qu'en chemin, ils bavardaient ensemble, l'un d'eux se nommait Cléophas. Au moment de cette rencontre, leurs yeux avaient été retenus, les empêchant de le reconnaître. Comment auraient-ils pu reconnaître par leurs yeux celui dont par leur foi chancelante ils s'étaient éloignés dans leur esprit Les yeux qui sont comme le, le signe de ce qui se passait à l'intérieur de leur âme. Quelque chose s'était passé dans leurs yeux de semblable à ce qui occupait leur esprit. Le trouble de l'esprit, leur, leur perte d'espérance, influe sur... Euh, leur, vie, euh, leur, leur vie physique, la, la vie de leur corps. Ils parlaient entre eux, et lorsqu'il leur a demandé de quoi ils parlaient, ils ont répondu Es-tu complètement resté isolé dans ton pèlerinage à Jérusalem Ne sais-tu pas ce qui s'y est passé Comment Jésus le Nazaréen, puissant en actes et en paroles, a été mis à mort par les anciens et les chefs des prêtres Et nous, nous espérions que c'était lui qui allait racheter Israël. Ils avaient espéré et n'espéraient plus leurs yeux avaient cessé d'espérer en leur propre Dieu mais de tels hommes il les a transfigurés en lui-même lorsqu'il a dit dans le psaume mes yeux ont cessé d'espérer en mon Dieu et cette espérance là il la leur a rendu quand il a présenté ses cicatrices à leur toucher Aussitôt qu'il les a touchés, Thomas est revenu à l'espérance qu'il avait perdue et s'est écrié « Mon Seigneur et mon Dieu ». Tes yeux ont cessé d'espérer en ton Dieu. Tu as touché les cicatrices et tu as trouvé ton Dieu. Tu as touché la forme de l'esclave et tu as connu ton Seigneur. À ton adresse, il est vrai, le Seigneur dit « Parce que tu as vu, tu as cru ». Mais nous désignons d'avance, il dit avec la voix de sa miséricorde Heureux ceux qui ne voient pas et qui croient. Mes yeux ont cessé d'espérer en mon Dieu. Alors cette finale, qui convient bien au dernier dimanche, à hier, le dimanche de la miséricorde. Donc vous voyez qu'il y a un court circuit que fait Augustin, qu'il qu le fait grâce à sa théologie du corps, c'est à dire qu'il qu applique la résolution propre à Thomas, il l'applique aux disciples d'Emmaüs dans l'idée que c'est par les signes glorieux euh, qui sont ceux des cicatrices, que la blessure qui a été faite par la vue de la croix va être guérie. Et donc, euh, là, là, Augustin nous, nous centre bien, comme, comme frère Renaud, tu, tu nous l'avais bien indiqué. Euh, sur ce regard sur le Christ crucifié, c'est véritablement cette euh, souffrance du Christ sur la croix qui, pour Augustin, est à la fois le lieu de leur chute et de leur guérison. Et de leur guérison. Hein? De leur guérison, oui. oui, oui. Avec, alors je dirais, peut-être avec euh, cette différence, que j'ai l'impression qu'Augustin ne relève pas, qui est que pour Thomas, c'est en touchant oui. les plaies que l'espérance va revenir, il va... Ses yeux vont se remettre à espérer. Euh, alors que ici, pour ses disciples d'Emmaüs, c'est au travers d'un pèlerinage dans les Écritures, euh, en leur montrant comment tout cela était, était ce que Dieu prévoyait. Il pensait que c'était l'échec des plans de Dieu, de quelque manière, et en fait, euh, en passant, en faisant ce parcours, de lecture des prophètes et des, et des, des anciens, euh, euh, des, des prophètes et de la loi, euh, il, il retrouve ce chemin d'espérance en se disant Mais c'était véritablement oui. ce que Dieu avait annoncé et nous ne le voyons pas. Alors je ne suis pas sûr que pour Augustin il y ait cette idée. Euh, si Augustin se permet de rappeler l'événement de Thomas pour ses disciples d'Emmaüs, c'est qu'il voit dans l'événement de Thomas un équivalent à la fraction du pain, c'est-à-dire au sens vraiment d'une du, forme de toucher, hein, mais en tout cas de déchirement. Et dans la fraction du pain, il y a forcément une connotation à la passion, hein, on, il a, on, on brise le pain, on le casse, et même si les os n'ont pas été brisés hein, du Christ, mais il y a cette dimension, la, la, la lance qui perce le côté. Donc il y a, il y a cette dimension-là euh, d'une présence de la passion mais dans la gloire de la résurrection. Et c'est ça qui euh, guérit la, le scandale qu'a été pour les Christ, non, pour les disciples, non seulement le fait de voir les souffrances, mais surtout la mort. La mort qui n'a pas, euh, pas été sur le champ euh, transformée en soi, en, je ne sais pas, des anges qui seraient venus, euh, ou le Christ qui lui-même euh, vint la mort sur le champ, visuellement. Et c'est bien au moment de la... la enfin à la fraction du pain, que leurs yeux s'ouvrent. Voilà, Donc sourd. là, on, voilà. on retrouve le oui, 68, oui, oui, hein, oui, oui. les yeux qui s'ouvrent, oui, oui, oui. euh, et euh, qu'immédiatement, oui, oui, oui, ils se remettent oui, oui. en route oui, vers oui, Jérusalem. Oui, oui, oui. Donc, si, si l'on revient à, à nos deux perspectives, en fait, on voit comment euh, Augustin tire ce texte vers euh, le progrès dans la foi. Il y, a, il y a quelque chose qui, chez eux, se... se c'est un blocage, une limite. Ils ont la, la vue de la croix mm -hmm. a été pour eux l'échec oui. qui, qui bloque l'espoir, mm -hmm. l'espérance. Et euh, il faut que, que le Christ mm -hmm. les, les illumine, leur apporte cette foi dans la résurrection, oui. dans la gloire, oui. Oui. pour que, à nouveau, l'espérance puisse renaître. Donc, chez Augustin, c'est vraiment oui, cette dimension de connaissance oui. Oui, de oui, foi... Oui, oui, oui, oui. Qui, qui reçoit oui. son achèvement oui. avec la, la gloire. Là où le frère Renaud soulignait peut-être un autre aspect, qui n'est pas du tout contradictoire, mais plutôt oui. complémentaire, oui. Qui, se, qui, qui est la nécessité quand même d'une conversion. Ils fuient de Jérusalem. Oui. Ils sont en train de, pour eux, l'espérance est brisée, l'espoir... Et il y a quelque chose de, du point de vue de la volonté, d'un du, retournement radical, puisque... Ils vont passer de ceux qui quittent Jérusalem à ceux qui vont à Jérusalem. Mmh. Et, et dans ce, ce trajet, mmh. aller, euh, enfin, sortie-retour, mmh. fuite-retour, mmh. euh, dans ce trajet, on voit la, une conversion de la volonté euh, dans laquelle le, les, les espoirs anciens étaient brisés. Mmh. Il y avait cette amertume, cet espoir vide, mm -hmm. hein, qui, qui, qui, qui, euh, qui a été euh, anéanti, mm -hmm. et, et, et de cet espoir anéanti vient une espérance nouvelle, une espérance plus haute, euh, qui, qui est l'accomplissement que le Christ apporte à l'espérance d'Israël. Mm -hmm. hein. Si on regarde euh, finalement ces Juifs qui, étaient de, de, qui avaient effectivement suivi le Christ comme avec de manière fidèle, bah, hein, bien sûr, oui. euh, mais qui était resté dans cette perspective des attentes d'Israël, de, de, il euh, y a ce saut de l'accomplissement de l'espérance. Non Oui, oui, oui. Je pense qu'en effet, c est, c est, c est, cet espoir ancien subsiste en eux à l'état d'aigreur. Et, et, et ça les empêche forcément de de se tourner vers une espérance plus grande. Et le texte veut bien nous dire que c'est l'intervention personnelle du Christ euh, qui permet de restaurer cette volonté ainsi arc-boutée euh, mm -hmm. sur, euh, sur, en fait, sur sa déception. Et, et on voit bien que, ça c'est psychologiquement du, tellement juste, que certaines personnes qui ont subi des grandes blessures dans la vie, Préfèrent s'argouter, sur leur. Sur, parce qu'au moins ça leur est en propre. Elle possède en propre leur douleur. Mmh, voilà. Oui, et ouais. ceux qui étaient sans désir, le Christ les conduit à exprimer un désir, reste avec nous. Donc oui, c'est voilà. ça aussi. Voilà, et donc oui. il réussit à faire renaître en eux donc, cette, cette forme d'espérance. Et c'est là, là une des marques très grandes d'authenticité du texte, c'est qu'on voit que c'est exactement la même pédagogie que le Christ déploie avec la samaritaine. Mmh. C'est-à-dire. La Samaritaine, il, il a quelque chose à lui apporter, pourtant il lui dit « donne-moi à boire Et... ». Voilà. Et donc, si, elle peut quand même lui apporter quelque chose. Alors ça, c'est un, un grand enseignement spirituel, c'est que, que, que tu avais souligné, ici qui, qui, qui, qui revient à la surface, c'est le fait que dans la, le désespoir, le, le Christ n'intervient inter, pas seulement au moment du retournement de la volonté, du retour de l'espoir, mm -hmm. mais qu'il a déjà préparé, mm -hmm. il, il a déjà accompagné, et il a déjà suivi mm -hmm. dans le chemin du désespoir, mm -hmm. et il était déjà mm -hmm. là pour commencer à préparer ce retournement. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc là, là, on voit quand même, euh, du point de vue de, de l'enseignement spirituel, mm -hmm. des, des moments de, dans lesquels le doute, mm -hmm. ou l'abandon, ou la... Ou où on se dit « c'est fini », ou « je n'y arriverai plus », oui. euh, voilà. Et, et, et, en réalité, déjà, le Christ est toujours déjà là à, à, à faire son œuvre, hein, pour celui qui est prêt à, à se laisser convertir. Ce qui est admirable, n'est-ce pas, c'est cette pédagogie du Seigneur. Hein. On voit que, que c'est vraiment un homme qui connaissait les âmes, <rire> qui les prend exactement où elles sont. Il sait ce qui est dans le cœur de l'homme. Ah, oui, ah. oui, bon, oui. assez... je, je passe à, au, à un point de vue complémentaire de, de saint Thomas d'Aquin, qui, qui va être un, un point de vue, euh, au départ, euh, moins subjectif, moins attaché à, la, à, la, à ce qui se passe à l'intérieur des disciples, mais qui, en même temps, euh, va nous permettre, de, je crois, euh, de de retrouver exactement ce que nous venons de dire. Euh, Saint Thomas, dans, dans quelques textes, évoque le, le, la question du, du temps, de la durée du séjour au tombeau. Pourquoi trois jours hein? Pourquoi trois jours euh, Évidemment, si Dieu a choisi trois jours, ça n'est pas pour rien. Il y avait quelque chose qui était en jeu. Et euh, il dit euh, il y a euh, deux raisons. Il fallait à la fois que ce soit pas trop tôt et pas trop tard. Alors, je, euh, je, je développe ce, ce point en, euh, en repartant d'un petit condensé euh, qu'on trouve dans l'abrégé euh, de théologie, le compendium de théologie. Voici ce qu'il dit. Euh, « Par le Christ, le genre humain est libéré des maux qui dérivaient du péché des premiers parents. » Donc, « péché des premiers parents » Nous sommes tous héritiers de ce péché, et donc le Christ vient libérer de ce mal. Par conséquent, de même qu'il avait supporté nos maux pour nous en délivrer, il fallait que les prémices de la restauration de l'homme, accomplies par lui, apparussent en lui. Donc, il est, le preux, il est ce nouvel Adam qui prend sur lui les maux qui nous viennent du premier Adam, et puisqu'il est ce nouvel Adam, il faut que en lui apparaisse cette ce, ce don nouveau qui nous est fait. Et donc c'est lui qui va le premier être ressuscité, parce que il va être euh, nous apparaître euh, le euh, de même que Adam nous a transmis le péché. Là de même, le Christ va nous transmettre sa vie. Donc il était important qu'il il fallait qu'il qu'il y eût en lui la restauration de l'homme soit accomplie d'abord en lui. Ainsi. « Le Christ nous est-il présenté comme le signe du salut de deux manières D'un côté, par sa, par sa passion, nous considérons ce que nous encourions pour le péché et ce qu'il fallait souffrir pour nous afin de nous libérer du péché. » Donc, quand nous regardons la passion, nous nous rendons compte de ce que signifie le péché. En réalité, et ça, c'est un point très important pour, pour Thomas c'est que la passion du Christ nous rend le drame du mal mesurable, lisible. On ne se rend pas compte de la gravité du péché, de la gravité de ce que c'est que la mort, la mort spirituelle, de la gravité des, du, des fautes que l'on commet. Il nous faut, si l'on peut dire, une règle, une mesure, qui nous, qui nous montre combien c'est grave. Et lorsqu'on voit le Christ en croix, Là, on se dit, eh bien oui, donc, mes péchés ne sont pas des broutilles, ne sont pas rien. S'il faut aller jusque-là pour les, nous en libérer, c'est là, je vois ce que je commets dans le péché. Bien. Donc, lorsque nous regardons la Passion, nous voyons ce que nous encourions pour le péché et ce qu'il fallait souffrir pour nous en libérer. Mais d'un autre côté, par son exaltation, nous considérons ce qui s'offre, à être notre espérance grâce à lui. Donc, dans la passion, dans la résurrection, pardon, il y a quelque chose là aussi de neuf, et alors qui relève effectivement de notre foi, mais qui relève foi en la résurrection, mais qui, surtout, qui on découvre ce que c'est que ce qui nous attend. Qu'est-ce qu'il faut espérer Rien de moins que cette résurrection que le Christ nous montre. Et à partir du moment où cette résurrection nous apparaît, eh bien, nous nous, dis, nous, nous, nous, nous nous rendons compte, ah ben oui, c'est donc ça ce qui est promis. S'il ne nous l'avait pas montré, nous ne saurions pas ce qu'il faut espérer. Donc, quand on le voit dans son exaltation, nous considérons ce qui s'offre à être notre espérance grâce à lui. Or, sa résurrection ne devait pas être retardée, mais elle ne devait pas non plus arriver juste après sa mort. En effet, s'il si était revenu à la vie immédiatement après sa mort, à ce moment-là, la vérité de sa mort n'aurait pas été irrécusable. On se serait dit, bon, il, il avait simplement eu un petit coma, ou il avait simplement eu une petite commotion, il semblait mort, mais il n'était pas vraiment mort. Or, à ce moment-là, s'il n'était pas vraiment mort, on n'aurait pas mesuré, le, le, la, la peine du péché, qui est la mort. Hein Donc il fallait qu'il y ait cette mort, et que cette mort soit irrécusable pour qu'on voit bien ce que signifie la mort spirituelle à cause du péché. Mais à l'inverse, si le jour de sa résurrection avait tardé, le signe que la mort avait été surmontée en lui n'aurait pas été clair, et il n'aurait pas été donné aux hommes l'espérance d'être par lui libéré de la mort il fallait que l'on puisse faire le lien entre sa mort et sa résurrection, pour que nous apparaisse notre mort au péché et l'espérance de notre résurrection dans le Christ. C'est pourquoi la résurrection a été reportée jusqu'au troisième jour, car cette durée devait apparaître euh, apparaît suffisante pour attester la vérité de la mort, sans toutefois s'étendre trop, jusqu'à enlever l'espérance de la libération. Si la résurrection avait eu lieu plus tard encore, alors que l'espérance des fidèles du Christ était, était clairement déjà bien affaiblie, cette espérance aurait fini par disparaître, puisque déjà le troisième jour, certains disaient, nous espérions que c'était lui qui délivrerait Israël. Et donc, cette résurrection du troisième jour, Thomas s'appuie sur l'expérience d'Emmaüs en disant, regardez, déjà au bout de trois jours, on voit les disciples qui se mettent à fuir, qui ont cette espérance brisée, qui ont cette espérance qui a été perdue, et, euh, et donc si le Christ avait encore tardé, ils auraient complètement perdu l'espérance. Et leur amertume aurait été sans espoir, sans, sans rémission, sans retour. Donc et euh, euh, là, il me semble qu'on retrouve exactement la pédagogie à la fois d'Augustin et que tu soulignais, frère Renaud, euh, pour, du côté d'Augustin, pour la foi, il fallait qu'il euh, qu y ait la résurrection, c'est-à-dire cet objet de foi nouveau qui redonne l'espérance, hein, mais il fallait aussi, euh, comme le soulignait Renaud, me semble-t-il, que cette espérance, le Christ l'accompagne assez vite avant qu'elle ne... Euh, finissent hein, oui. en pur désespoir, hein, et qu'elles qu puissent être converties, qu'elles puissent être euh, transformées en un renouveau de l'espérance. Euh, juste un, un, petit, euh, euh, un petit commentaire euh, sur, euh, euh, sur... Oui, euh, un petit point complémentaire. Dans la Somme de théologie, Thomas revient sur cette même question, et il souligne que euh, ce que nous avons dit, à savoir que les apparitions du ressuscité, elles ont une dimension tout à fait objective. Hein. Euh, dimension objective, c'est-à-dire que euh, euh, il s'agit de reconnaître par la foi le ressuscité. Mais, euh, Thomas insiste, il y a aussi des dispositions subjectives, c'est-à-dire que dans les apparitions du Christ, le Christ adapte ses apparitions à ce que chacun était capable de recevoir à ce que chacun était disposé à percevoir de la vérité divine. Voici ce qu'il dit. « Les réalités divines se manifestent aux hommes selon la diversité de leurs sentiments. Ceux qui ont l'esprit bien disposé les perçoivent selon la pleine vérité divine. Hein » Le, Celui qui a une foi droite, euh, euh, euh, qui n'est pas entravée, euh, euh, il, est, il reçoit cette vérité telle qu'elle est. Mais, ceux qui n'ont pas l'esprit bien disposé, on peut penser à Jean par exemple, hein, il voit le tombeau et il entre et il crut. Voilà. Ceux qui n'ont pas l'esprit bien disposé perçoivent les réalités divines avec un certain mélange de doute ou d'erreur. Et voilà pourquoi le Christ, après sa résurrection, est apparu à ceux qui étaient disposés à croire sous son propre aspect. Mais à d'autres, il est apparu sous un autre aspect, car on les voyait déjà tiédir dans leur foi. Ce qui leur faisait dire, par exemple, « Nous espérions que c'était lui qui délivrerait Israël. » Et euh, Thomas cite ici « Nomélie » de Grégoire le Grand. « Il s'est montré à leurs yeux dans son corps tel qu'il était dans leur esprit. En effet, par leur manque de foi, il était encore dans leur cœur comme un homme en chemin. Il feignit donc d'aller plus loin, d'être avec eux sur la route » comme s'il était un homme en chemin. Et ceci, en fait, était dû à leur sentiment de, de fuyard, de gens désespérés. Donc on retrouve tout à fait cette double dimension de foi et d'espérance qui a besoin d'être convertie. Et euh, juste pour finir, euh, il me semble un, un, un dernier point sur euh, le, le cœur de, de, leur, de leur erreur ou de, de la... Ou plutôt exactement le cœur de la conversion de leur espérance, qui était cette attente, nous espérions qu'il délivrerait Israël. Donc cette attente sur l'erreur sur la royauté du Christ. Mm -hmm. hein. euh, euh, à, à un autre endroit, en, en commentant euh, Jean 18, 36, c'est-à-dire la, la remarque oui. de Pilate euh, sur le. Mais, euh, euh, euh, lorsque Jésus dit Mais mon royaume n'est pas de ce monde, à Pilate, hein, euh, Thomas insiste sur le fait que, euh, il y a, euh, a l'impression que le Christ dit « mais non, je ne suis pas roi sur cette terre ». Et il dit « attention, si on commence à dire que le Christ n'est pas roi de la terre, on tombe en plein manichéisme, c'est-à-dire qu'il y aurait un Dieu qui gouvernerait la terre et un Dieu qui gouvernerait le ciel, et le Christ lui s'occuperait seulement du ciel ». Et ceci a des conséquences très concrètes pour les chrétiens, c'est-à-dire qu'on on, on entre dans deux mondes séparés. Il euh, y a le monde de cette terre où il y a des dirigeants, des rois, où c'est la guerre, etc. Et nous, on se contenterait d'attendre de passer à l'autre monde dans lequel ce serait vraiment Dieu qui serait roi. Bien, Ça, c'est du manichéisme. Donc, au contraire, Thomas rappelle, euh, tout l'Ancien Testament nous dit bien Dieu est roi sur toute la terre. Et donc, le Christ est roi sur toute la terre, il est roi sur la terre. Et donc, de ce point de vue-là, les disciples avaient tout à fait raison d'attendre une, une espérance terrestre. Hein. Mais, ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est qu'ils attendaient, euh, la, la délivrance qu'ils attendaient, c'était la délivrance d'un occupant, l'occupant romain, alors qu'il aurait fallu qu'ils attendent d'être libérés du péché. Autrement dit, ils attendaient une petite libération, alors que le Christ venait leur apporter la libération du diable, la libération des puissances des ténèbres, du royaume, de ce, du prince de ce monde, qui est, et qui est une libération profonde à la, dans la, à la racine même du cœur de l'homme, au cœur même, à la source même de tous les péchés, et non pas dans quelques effets des péchés. Et donc, euh, en fait, il me semble ici, on voit dans cette question du, du passage d'une royauté, d'une erreur sur la royauté du Christ, euh, le, le passage justement d'une espérance euh, terrestre, mais qui n ne vise pas assez haut, à une espérance qui va à la profondeur du mal qui afflige la terre, qui est euh, le, que, que ce monde est aux mains, était aux mains des puissances du prince des ténèbres. Et, et, et c'est ça ce que le Christ est venu euh, renverser. Adiutorium nostrum in nomine domini, qui fecit celum et terram.